and I will not keep the floor until three o'clock, huh? <laughs> uh, Good afternoon to all of you, and thank you very much for your attention, and I'm very happy to be here with you. Uh, I have just attended the meeting of the College of Commissioners at the invitation of Jean-Claude Juncker. Our first day of negotiations on uh, The 19th of June uh, was useful to start off on the right foot, but the hard work starts now. We need to engage substantially, substantially in all the issues of the first phase of negotiations as agreed with the UK on the 19th of June citizens' rights, the single financial settlement, the new borders, in particular in Ireland, and the other separation issues, like Euratom and the treatment of goods placed on the market before the Brexit day. We have published nine eu position papers so far on the different issues and the EU positions are clear. We now need to know the UK's position on each of these issues in order to make progress. We need to know on which points we agree and on which points we disagree so that we can negotiate in earnest. My aim is to make good progress next week and at our next session in August on all issues. We cannot remain idle as the clock is ticking. Mesdames et messieurs, quel est l'enjeu de ce deuxième round la semaine prochaine? Sur chacun des sujets de la première phase, notre objectif est de nous assurer que nous travaillons bien sur les mêmes bases avec des objectifs communs, et après avoir identifié, comme je viens de le dire, les points d'accord ou les points de désaccord. Et ça, c'est une condition indispensable pour pouvoir converger vers des solutions communes. Pour les droits des citoyens, cela veut dire mettre clairement en évidence les différences entre notre position et la position britannique, lucidement. En l'État, la position britannique ne permettrait pas aux personnes concernées de continuer à vivre leur vie comme aujourd'hui. Il y a donc des différences d'ambition, et elles sont assez nombreuses entre les deux papiers. Par exemple, nous voulons que les citoyens européens au Royaume-Uni aient les mêmes droits que les citoyens britanniques qui vivent en Espagne ou dans tout autre pays de l'Union européenne. La position britannique actuelle ne permet pas cette réciprocité. Elle soumet les citoyens de l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux droits britanniques qui imposent des restrictions, par exemple pour le rapprochement familial. Nous voulons que les droits des citoyens concernés puissent être invoqués directement par les citoyens sur la base de l'accord de retrait. Le Royaume-Uni, lui, veut inscrire les droits des citoyens européens au Royaume-Uni dans le droit britannique, qui pourrait évoluer avec le temps, et ne peut donc pas les garantir dans la durée. Nous voulons que la Cour de justice de l'Union européenne soit la garante ultime de ces droits, et si le Royaume-Uni s'y oppose, cela créera de l'incertitude sur l'application effective et cohérente de ces droits. Et nous voulons nous assurer que les citoyens européens au Royaume-Uni bénéficient de procédures administratives simples et claires. Les conditions applicables à ces procédures doivent être donc explicites. Voilà pour le premier chantier. Sur le règlement financier, il est indispensable que le Royaume-Uni reconnaisse l'existence d'obligations financières qui découlent simplement de la période durant laquelle il est membre de l'Union européenne et notamment dans le cadre financier pluriannuel actuel. Alors, nous pourrons commencer le travail sur la méthodologie et nous mettre d'accord dans cette première phase de négociation sur cette méthodologie. Pour les questions liées à l'Irlande, nous voulons entamer des discussions rapidement sur le maintien du Common Travel Area entre l'Irlande et le Royaume-Uni, en définissant précisément, précisément ces différents aspects pertinents et aussi sur la protection des engagements du Good Friday Agreement, dans toutes ses dimensions. Sur des sujets d'une telle importance, il est essentiel de s'assurer que nous sommes bien, avec nos partenaires, sur la même ligne politique, avant de rechercher des solutions techniques. Mesdames et messieurs, je veux être très clair sur ces chantiers ces trois sujets prioritaires pour la première phase des négociations sont trois sujets inséparables. En d'autres termes, des progrès sur un ou deux de ces sujets ne seront pas ou ne seraient pas suffisants pour nous permettre de passer à la discussion sur notre relation future avec le Royaume-Uni. Enfin, sur les autres sujets de la séparation, comme Euratom, ou la question des procédures judiciaires en cours à la date du retrait, notre objectif, la semaine prochaine, est de démarrer les discussions. Sur toutes ces questions-là, liées à la séparation, nos positions sont connues. Hi there, it's Adam Fleming from the BBC. Um, so Mr Barnier, you, you said you want clarity from the UK government. Do you think it's a problem that thus far they've not revealed more about their position? And do you think it reveals anything about the UK's attitude to this whole process that they've not sent you more paperwork up to this point? Plus tôt, nous recevrons la clarification des positions britanniques sur tous les sujets où il ne s'est pas encore exprimé, mieux ça vaudra. Euh, moi, je suis prêt. Notre équipe est prête. Si demain, ou dans les jours qui viennent, euh, avant le début du second round, lundi, euh, nous recevons ces clarifications, euh, nous travaillerons, euh, nous évaluerons, euh, nous comparerons. Euh, euh, rapidement, je suis prêt à travailler jour et nuit, y compris euh, euh, le week-end et durant la fête nationale du 14 juillet. Il euh, n'y a pas de problème pour ça. Simplement, si on veut négocier, euh, comme vous venez de le dire, il faut que chacun exprime au départ, sur chaque point, euh, sa ligne. Voilà, si nous attendons cette ligne et j'ai l'espoir que sur tous ces sujets, qui sont simplement, mesdames et messieurs, euh, les sujets euh, du divorce, les sujets du orderly withdraw euh, ni plus ni moins, nous, nous attendons euh, que le gouvernement britannique, euh, je sais qu'il y travaille, euh, fasse ce qu'il a fait sur les droits des citoyens, c'est-à-dire exprime une position. Ensuite, la méthode, elle est simple, elle est objective, euh, nous allons faire euh, une comparaison, euh, voir là où nous sommes d'accord, et je suis sûr que sur beaucoup de sujets, notamment sur tous les euh, ce que j'appelle les autres sujets de la négociation, nous trouverons beaucoup de points d'accord d'analyse commune. Et puis nous ferons en même temps euh, l'évaluation et le diagnostic des points de désaccord. Et puis nous commencerons dans les groupes de travail euh, à rapprocher les points de vue. Voilà. J'ai l'espoir, pour répondre d'une phrase à votre question, j'ai l'espoir que les, le gouvernement britannique précisera clairement ses positions sur tous ces sujets euh, avant le début de ce second round. Go ahead, buddy. Uh, patty smith irish times a couple of questions if i may um can you give us, us any idea when you might produce a paper on on the uh, commission's position on on the european position on the irish issues um, and is it is that being delayed at all by the failure of the northern ireland parties to agree uh, to create a, uh, uh, to go back into the executive secondly uh, the fisheries issue um, do you believe that it is compatible? uh with a, any uh, prospect of a transition agreement that the british should should repudiate uh, access to their uh, to their coastal uh, region uh and is, is that going would that hold up uh, any kind of transition uh, agreement and finally uh, i just wanted to know if if you're prepared to whistle us a tune the Whistle. whistle Whistle <laughs> Uh, on your last point, I don't want to make any comment. Uh, I uh, i'm not hearing any whistling, just the clock ticking. Fisheries. Sur uh, notre choix, en accord avec la partie britannique, c'est de commencer dès lundi le dialogue politique au plus haut niveau, Holly Robbins d'un côté, Sabine Veillante de l'autre, mon adjointe, pour aboutir à une analyse politique commune. Et je pense que cette analyse politique doit venir maintenant, avant qu'on recherche des solutions techniques, ou technologique, au problème euh, euh, du contrôle des marchandises en particulier. Euh, voilà C'est ce travail que nous allons faire. Je, je suivrai personnellement ce travail, parce que j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Euh, j'ai eu, dans ma responsabilité de commissaire européen, euh, dans les années 2000, euh, la responsabilité de consolider et de soutenir, d'améliorer aussi, euh, avec les autorités d'Irlande du Nord, du Royaume-Uni, euh, le, le programme Peace, qui est un des instruments importants du succès du Good Friday Agreement. Et euh, je suis très attaché à préserver les conditions du dialogue et de la stabilité euh, en Irlande du Nord. Euh, donc, euh, je ne vais pas vous dire à quel moment nous publierons un papier, laisser le la dialogue politique commencer pour évaluer précisément ce que j'ai indiqué tout à l'heure, précisément les, les contours, les, les éléments du, du Common Travel Area et les moyens de préserver dans toutes ces dimensions le Good Friday Agreement dont je rappelle que les autorités du Royaume-Uni sont co-garantes. Co sur la pêche, qui est un sujet euh, que j'ai eu à bien connaître aussi euh, comme euh, ministre français euh, chargé des pêches euh, et de la politique euh, commune de la pêche, euh, qui a été positive pour tout le monde euh, dans la gestion commune des eaux et des ressources. Euh, j'ai vu l'autre jour euh, l'annonce euh, euh, du retrait britannique euh, de la Convention de Londres. Euh, J'ai dit euh, simplement euh, les faits juridiques cette euh, dénonciation britannique ne change rien euh, cette Convention avait déjà été remplacée par la politique commune de la pêche et nous allons donc euh, aborder ce sujet qui est un sujet important, derrière lequel, euh, comme beaucoup de sujets de cette négociation, il y a des hommes et des femmes il s'agissant des pêcheurs, des hommes et des femmes qui font un travail extrêmement difficile et souvent dangereux pour leur propre vie, nous allons aborder ce sujet dans le cadre de nos relations futures. Et la discussion qui s'ouvrira sur la relation future, naturellement, ma priorité dans cette négociation, sera l'intérêt des 27 et de nos pêcheurs. En tout état de cause, le Royaume-Uni devra respecter ses obligations internationales après le Brexit, nous avons une responsabilité commune de gérer les stocks partagés. Dans le cas d'ailleurs, j'ai le chiffre ici, les relations Union européenne royaume uni il y a environ 130 stocks à gérer intelligemment. Donc ne me demandez pas là non plus de vous dire comment nous allons faire, avec quel type de transition euh, je suis conscient de cette question, de sa sensibilité, de son importance, des deux côtés d'ailleurs. Et je souhaite que, à la fois pour euh, la question de la gestion des stocks, de l'usage des eaux territoriales et euh, notamment la question qui est liée euh, de l'accès au marché, euh, nous puissions travailler intelligemment sur cette question comme sur les autres. Okay. Je donne la parole à Romain aussi. Je saisis l'opportunité de lui citer, euh, de trouver de succès dans ses nouvelles fonctions en Suisse. Il va nous quitter prochainement. Merci pour ton travail et pour ta présence ici à Salle de presse, Romain. Merci, merci. Je serai encore là quelques jours. Poser quelques petites questions, Monsieur, le, monsieur Barnier, une petite question, deux petites questions. Une première sur votre, euh, votre positionnement sur la question des Britanniques en Europe et des Européens en, en Grande-Bretagne. Alors on entend votre, votre ton euh, très conciliant. Il y a le ton, mais ensuite il y a peut-être le, le fond de la question. Euh, vous pensez vraiment que les Britanniques puissent accepter à quelconque moment cette, euh, ce dernier mot accordé à la Cour de justice de l'Union Européenne, partant du principe qu'ils vont quitter. On pourrait vous soupçonner d'être un peu de mauvaise foi et d'essayer de pousser les Anglais à la faute et à quitter la table des négociations, pour l'interrogation. Et ma deuxième question concerne la Suisse et la Grande-Bretagne, les deux grands dossiers extra communautaires. Euh, quelles sont pour vous les ressemblances et les différences entre ces, ces deux dossiers Et est-ce qu'il y a un des deux clients qui est plus agréable et plus facile à manœuvrer que l'autre d'abord je suis à peu près sûr que là où vous allez être dans quelques jours après avoir quitté Bruxelles et nous vous regretterons on continuera à suivre cette négociation franchement je ne suis pas du tout dans l'état d'esprit de, de pousser notre partenaire et la partie qui se de l'autre côté de la table à la faute surtout pas en général et surtout pas sur ce sujet des citoyens qui est une priorité claire pour nous, il s'agit de 4,5 millions de personnes. Et j'espère que nous allons trouver, euh, là encore intelligemment, euh, très vite avant la fin de cette année, sur les principes, réciprocité, nous n'y sommes pas, euh, continuité, nous n'y sommes pas, euh, garantie, applicabilité des droits, nous n'y sommes pas, un accord. Mais la négociation n'a pas commencé. Donc... Euh, je ne veux pousser à la faute personne. Nous devons trouver des solutions claires, durables. Je, nous parlons bien, c'est pour ça que sur la Cour de justice, il y a aussi des discussions possibles. Je ne parle pas de la Cour de justice pour les citoyens qui arriveraient au Royaume-Uni ou des citoyens britanniques en Europe, encore qu'ils seront en Europe après le Brexit. Nous parlons des droits qui vont être acquis, accumulés, depuis les années passées et jusqu'au jour du Brexit et peut-être un peu après aussi. Et là, il me semble légitime de garantir ces droits de part et d'autre dans le cadre du droit européen qui est le plus favorable. Donc encore une fois, cette négociation va commencer et je veux vraiment, comme sur les autres points qui sont liés, j'ai dit ces trois sujets sont inséparables. J'espère que tout le monde a bien compris cela. Nous voulons aboutir à des solutions concrètes et à un compromis qui garantira dans la durée et qui sécurisera les droits des citoyens concernés et de leurs familles. Comment voulez-vous que je fasse une comparaison du benchmarking entre la Suisse et le Royaume-Uni La situation britannique est unique. Cette négociation est extraordinaire. Je vais d'ailleurs tout faire pour qu'elle reste extraordinaire et unique. Hein tout. Euh, et euh, je ne sais pas à quoi nous allons aboutir euh, avec le Royaume-Uni. Une fois qu'on aura franchi la première étape, nous serons prêts à discuter de ce que j'ai appelé devant vous un nouveau partenariat avec euh, un accord de « Free and Fair Trade euh, » coopération bilatérale en matière de sécurité et de défense, peut-être d'autres accords de coopération, euh, la, ligne, la ligne bleue ou la ligne rouge est claire. Euh, en toute hypothèse, euh, la meilleure relation avec l'Union européenne restera d'être membre de l'Union européenne. Et en seconde best, ce sera d'être membre de l'espace économique européen comme le sont la Norvège, l'Islande ou le Xi Time, qui ont accepté des conditions assez rigoureuses pour participer au marché intérieur. Voilà. Donc, si ce n'est pas dans ces deux catégories-là que se trouve le futur statut du Royaume-Uni, c'est dans une autre forme de partenariat, mais je répète qu'il que, y aura des différences, il y aura des conséquences. Et le Royaume-Uni qui a pris cette décision souverainement de quitter l'Union européenne, de quitter le marché unique, de quitter l'union douanière. C'est la position officielle qui m'a été rappelée par le ministre David Davis, euh, doit naturellement euh, comprendre d'abord ce que je fais dans chacun des speeches que je donne, comme la semaine dernière, comprendre d'abord les, les conséquences et ensuite assumer les conséquences de sa propre décision. Okay, then I had the Spanish corner, Jorge. Uh, actually, it's not a Spanish-related question, so maybe you would like to share that other question with uh, one of my colleagues afterwards, but I still have the question, thank you. Uh, <laughs> no, I'm sorry, I work for Euractiv as well, so... Uh, so, uh, first uh, question on, on the agencies, because uh, in a few days, uh, Uh, it will expire the, the deadline to present the, uh, the candidates for, for these two agencies that we've heard so far. But there is a third agency that we haven't heard anything, and it's uh, the EU Patent Court, which is one of the three courts is based in London, and it's uh, this long-awaited uh, EU patent. So I don't know if your intention is that this court will remain in London, or if this will come up at some stage uh, during the negotiations. And another question. It's um, It seems that uh, Britain is not very happy with uh, uh, the notifications sent to some of its national experts to leave the Commission because they are working with uh, Brexit-sensitive areas. Um, it seems that so far there are only a handful of them, but uh, the number will increase, uh, I guess, as the pro negotiations uh, progress. So I don't know if your compromise is to limit as much as possible this national expert that will have to leave the Commission, or do you think that they will have to... Uh, les deux points que vous venez d'évoquer ne sont pas dans, dans mon mandat de négociation. Alors, je pourrais me contenter de vous faire cette réponse euh, rapide, mais ce sont des conséquences de la décision britannique. Et elles ne font pas partie de la négociation. Euh, donc, je ne traite pas euh, personnellement la question. Euh, des agences. Le président Juncker a eu l'occasion de confirmer la disponibilité de la commission pour le travail d'évaluation technique, objectif de toutes les candidatures, il y en a beaucoup, pour l'agence des médicaments ou pour l'autorité des banques, que je connais bien puisque ça a été une de mes propositions en 2011 que de créer ces trois autorités européennes de supervision pour les banques, les assurances et les marchés financiers. Et la décision, la seule chose que je veux dire, c'est que la décision doit être prise par les dirigeants des 27 pays, à partir de tous les éléments techniques qui leur en seront apportés, avant la fin de cette année. Parce qu'il faut deux ans, euh, raisonnablement, pour transférer opérationnellement et dans de bonnes conditions ces agences. Euh, il y a en effet d'autres infrastructures qui sont liés au statut de membre de l'Union et qui vont devoir être déplacés puisque le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union. Nous allons regarder toutes ces infrastructures, y compris celle qui est liée au brevet unitaire européen, que je connais aussi assez bien. Je me permets de vous rappeler que, comme commissaire au marché intérieur, c'était une de mes propositions, après 35 ans d'attente, de proposer et finalement de faire adopter, à quasi unanimité à travers une coopération renforcée, cette proposition d'un brevet unique et des structures judiciaires qui doivent l'accompagner. Nous, nous avons regardé par priorité les deux agences et nous regardons d'autres infrastructures qui, mécaniquement vont devoir quitter le territoire du Royaume-Uni au moment où le Royaume-Uni abandonne par sa propre volonté sa qualité de membre de l'Union européenne. Dernier. Je, je n'ai pas répondu. Excusez-moi. Je le veux. Sur les experts. Sur les experts, nous traitons, le président Juncker l'a dit dès le début de cette affaire, les fonctionnaires européens, euh, de manière euh, absolument objective, ils sont, je parle des, des fonctionnaires, euh, objectivement euh, fonctionnaires de l'Union européenne avant d'appartenir à telle ou telle euh, citoyenneté, et donc ils sont traités humainement et, et objectivement. Et euh, c'est un point que, que le commissaire Gunther Oettinger a d'ailleurs rappelé ce matin dans la réunion du Collège puisqu'il en a la responsabilité. Euh, pour le reste, euh, je, je le dis euh, calmement, mais, mais euh, il y a beaucoup, je l'ai dit d'ailleurs ici même, euh, peut-être à la surprise de certains d'entre vous, mais dans ma pre, mon premier statement au mois de novembre, la décision de quitter l'Union européenne a beaucoup de conséquences. Et si vous reprenez mon statement, vous... Vous, vous réécouterez des conséquences humaines, sociales nous y sommes à travers votre question euh, juridique que beaucoup sous-estiment dans leur complexité des conséquences économiques, techniques euh, c'est pour ça qu'il faut que nous abordions cette négociation sérieusement et rapidement sur le fond et là vous êtes dans l'une des conséquences de la décision britannique Daniel. Uh, Daniel Brossler, Zeitung. Um, here. Here, here. here. Uh, just a clarification, please. Um, uh, talking about financial obligations of the United Kingdom, are you actually saying that as long as the United Kingdom does not, in principle, accept that it has financial obligations, there is no ground to talk about anything else for further negotiations? Yes. Jim, thank you very much. Uh, Jim Brunston from the Financial Times down in the down in the front, and uh, yeah, in the, in the expensive seats down to the front. Um, There's a question on a similar line, actually. So again, on the on the single financial settlement and the popular pastime of whistling, um, uh, Mr. Barnier, what do you actually need to see from the Brit from Britain at the moment on the single financial settlement? I mean, obviously, I imagine you can't be imagining they're going to an idea of what they're prepared to pay at this stage but on the other hand it, they could potentially say they're prepared to pay a nominal amount but i doubt that would satisfy you either so what exactly do you need to see from them as a as a statement on this at this point Mais, uh, jim je, je reviens un instant pour compléter ma réponse claire et, et rapide sur le précédente question uh, cette question elle est majeure pour créer les bases dont nous avons besoin pour commencer la discussion sur la future relation, qui est évidemment le sujet très important. Euh, que, comment vous bâtissez une relation euh, sur le commerce, sur la sécurité ou la défense, sur d'autres sujets euh, On évoque les universités, par exemple. Comment vous bâtissez une relation dans la durée, pour le long terme avec un pays euh, s'il n'y a pas de confiance, comment vous faites ça Et moi, ce qui m'intéresse dans cette négociation, c'est de, de réussir encore une fois. Je vous le dis du, du fond du cœur, je veux qu'on réussisse à bâtir ce nouveau partenariat dans les domaines que j'ai évoqués, en respectant les lignes bleues ou lignes rouges de l'Union, et notamment l'intégrité du marché intérieur euh, et les quatre libertés qui en sont le fondement. Mais euh, nous voulons réussir. Donc il faut d'abord la confiance. La confiance, elle passe par euh, euh, redonner de la sécurité aux quatre millions et demi de citoyens britanniques et européens. Elle, elle consiste aussi à solder les comptes. C'est un problème difficile pour le Royaume-Uni, je le sais bien, mais c'est aussi un problème extrêmement difficile pour les 27 pays de l'Union, puisque ensemble, à 28 nous sommes engagés à financer durant la période des perspectives financières actuelles et avec des paiements qui interviennent souvent euh, N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4. J'ai géré les fonds structurels européens, donc je sais comment ça se fait, les financements et les paiements. Euh, des milliers de programmes, des milliers d'engagements font l'objet de cet engagement mutuel entre. Le Royaume-Uni et les 27 autres, nous avec le Royaume-Uni et le Royaume-Uni avec nous. Qu'est-ce que deviennent ces programmes partout en Europe euh, si euh, la part auxquelles les Britanniques se sont engagés n'est pas là C'est cette question qu'il faut se poser. Ça, c'est une question de confiance. Et, et je n'accepte pas qu'on parle de rançon, comme euh, euh, l'autre jour, euh, M. Farage me l'a dit au Parlement. C'est sûrement pas une rançon, c'est pas une exit bill, c'est sûrement pas une punition ou une revanche. À aucun moment, c'est tout simplement de solder les comptes, comme on le fait, et c'est pas facile, ça coûte cher, euh, dans toute séparation, ni plus ni moins, nous ne demanderons pas au Royaume-Uni un seul euro, une seule pende de plus que ce à quoi il s'est engagé, Légalement, et si vous regardez le position paper que nous avons publié, j'ai souhaité moi-même que euh, dans l'annexe de ce position paper, vous trouviez, vous puissiez travailler sur toutes les bases légales des engagements pris ensemble avec le Royaume-Uni et le Royaume-Uni avec nous. Euh, alors on peut discuter euh, de telle ou telle ligne budgétaire. C'est ça que je veux faire. Je veux discuter avec le parti britannique ligne à ligne. Mais, mais le préalable, c'est qu'ils reconnaissent qu'ils ont pris des engagements avec nous. Et voilà pourquoi je répète que nous devons solder les comptes du passé avant d'évoquer l'avenir et pour pouvoir évoquer l'avenir dans de bonnes conditions. Voilà. J'espère que tout le monde le comprend bien. Nous avons pris 11 questions. On va en prendre une douzième. On prend une deuxième. Pour la compétition, nous allons aller à Is it on? Yes. Um, Michel, Monsieur Barnier. Uh, merci. Mark Stone from Sky News. Um, a follow-up, if I may, uh, in English. Uh, you may have answered some of it, um, but you talked at the end of your answer there and you, you spoke uh, in your statement at the beginning uh, that the UK must recognize the existence of financial obligations. You spoke about their legal obligations. Behind Mr. Johnson's colorful language in, in Parliament yesterday, talking about whistling, he did say that the UK would meet its legal obligations, David Davis is the same so some might argue they have already accepted uh, behind the scenes that there is a bill to pay uh, a commitment to make uh, what more do you need in phase one to be able to say okay we accept we agree on this if it's not a figure what more do you actually need that the public can understand and a second question very briefly if I may you talk you've talked several times about your love of hill walking of mountain walking uh, how far along that long walk that you described do you think we are at Uh, right now? And who, who's, uh, who's stepping out in front? Is it you or is it the UK? Uh, you just said we must agree on this. What means this? Uh, un, nous attendons, j'ai écouté David Davis. Euh, dire qu'il pouvait prendre acte de certains engagements financiers, c'est la moindre des choses. Ces engagements financiers ils font l'objet euh, d'accords du gouvernement britannique dans différents stages euh, au moment de l'élaboration des perspectives financières. Et j'ai publié la liste des engagements et des bases légales. Et je n'imagine pas qu'un qu très grand pays comme le Royaume-Uni, pour lequel j'ai depuis très longtemps de l'admiration et du respect, ce qui d'ailleurs expliqué mon premier vote et ma première campagne électorale quand j'avais 21 ans en faveur de l'adhésion du Royaume-Uni, en 1972. Je n'ai jamais regretté ce vote. Le paradoxe est aujourd'hui que je suis là pour négocier le détricotage de cet accord. Mais bon, je n'imagine pas que ce grand pays, ce très grand pays qu'est le Royaume-Uni ne soit pas un pays responsable de ses engagements. Et c'est aussi, je disais ça à votre collègue Jim tout à l'heure, euh, une, condition, une condition de la confiance dont nous avons besoin pour bâtir euh, les prochaines étapes. Voilà. Alors, sur le long chemin mais, dont je connais, euh, euh, comme vous, euh, le, le, le point où, où nous terminerons, ce sera évidemment... Durant l'automne 2018, puisque le 30, mars, le 30 mars 2019, à minuit, le Royaume-Uni sera devenu un état tiers. Nous devons donc conclure l'accord sur le orderly withdrawal. Les points de la séparation, ils sont là les neuf papiers dont nous devons discuter et les positions britanniques que nous attendons. Le moment venu, mais ce moment n'est pas venu, la définition, les conditions, la durée, euh, probablement d'une certaine période transitoire, et puis un accord politique auquel je, je veux travailler le plus tôt possible, et le moment n'est pas venu sur euh, le futur partenariat, euh, framework, scoping du futur partenariat, voilà ce que nous avons comme objectif pour octobre 2018. Le chemin est difficile, euh, mais il me semble, moi qui connais bien la montagne, euh, j'ai d'ailleurs euh, fait le cadeau à David Davis d'un bâton de, de marche, et moi j'ai le même de mon côté, euh, le chemin est difficile, mais il est assez large pour qu'on soit euh, deux à avancer, hein, côte à côte. Enfin, C'est en tout cas l'état d'esprit qui est le mien. This concludes our press conference. Thank you all for your presence. Our teams are here, our experts are here for follow up. Thank you all. See you tomorrow.